Les leaders des partis de l'opposition ayant pris part à la concertation politique face à la presse nationale et internationale. Il était question pour eux d'expliquer aux Gabonais dans les détails le déroulement des travaux. Donc vous comprenez que il y avait euh, énormément de, de, de choses qu'ils nous ont exhibées et il nous fallait concéder de temps en temps certaines pour que euh, le, le, la discussion Soit Occasion également pour eux De dégrener le chapelet des points acquis Lors de cette rencontre 1. Sur le mot de l'élection Du président de la république La délégation de la majorité Avait proposé que celui-ci Se fie au suffrage Universel indirect C'est à dire Par les parlementaires L'opposition A promptement refusé 2 la désignation des membres des bureaux des conseils locaux, maire, maire adjoint, président et vice-président des conseils départementaux, à la proportionnelle en cohérence avec l'élection des conseillers locaux. 3. le passage de 18 à 30 ans, rehaussement de l'âge d'éligibilité de tout candidat à l'élection présidentielle. La réduction de la caution du candidat à l'élection présidentielle passant ainsi de 20 millions à 10 millions de francs CFA. Si l'on en croit ces hommes et femmes, rien n'était joué au gagné d'avance. Il a juste fallu faire des choix judicieux pour des élections à peser. Lorsque la partie adverse euh, concède, pas sur un point, il nous appartient, nous aussi, de trouver, passez-moi l'expression, une, passez une cote mal -taillée. Nous avons donc décidé, en enfin fait décidé, admis. Admis. Il était possible donc d'accepter le, le scrutin uninominal à, à un tour. Père des choix, voilà ce que revient sur les lèvres des opposants présents aux assises de cette concertation. Pour mon nombre de Gabonais, l'opposition s'est laissé berner, car. Ils ne comprennent pas la volonté de ceux-ci d'aller à des échanges dont le contenu leur était inconnu. Pourquoi se contenter de choisir entre deux plutôt que d'en proposer une troisième sur des différents points Difficile pour les Gabonais lambda d'y répondre. Toutefois, cette position dit avoir fait le nécessaire pour le pays et s'en réjouit.